Saison 2 du blog. Saison 2. Pourquoi 2 Parce que c'est juste pour tirer un trait hein, par rapport à ce qui a été fait auparavant. Et aussi une occasion pour moi de, de, de, de faire grimper euh, la qualité d'édition, du storytelling, de l'image, du son et ainsi de suite. Parce que par rapport à ce que j'ai fait auparavant, j'ai plus ou moins regardé ce, les vidéos qui sont en ligne. Et. C'est nul. <rire> si tu connais pas, tu trouves ça sympa. Quand tu connais un peu, excuse-moi, ouais, tu t'amuses bien, garçon. Mais c'est nul, quoi. Donc voilà. Donc on va faire un effort. Donc euh, c'est parti. <cười> tấn công quay tìm liên quan đến Ban chính trong Để đã báo cáo cái đó Bonjour, bonjour Eh il commence ces questions bizarres Tu sais, tout le monde travaille pour l'université, si il pose des questions. Ouais, ça fait combien même temps que t'es là, ça fait, fait quoi, hein Genre, j'ai envie de te mettre sur... Sans... J'ai envie de te classer sur ma chaîne alimentaire. Et moi, je m'en fous de ta vie, mon gars je ne fous de chaîne alimentaire. Le gars il tu sais combien de temps t'es là Quelques uns mais combien de temps t'es là Eh... Attends, attends, attends, attends. Faut que je dise bonjour aux humains, là. Salut les filles <rire> Quand il pleut, l'orage, pas moyen que je reste sous la pluie. Mais en plus, c'est un le Jordan. Bon les enfants, si vous avez un problème avec des cours, avec un professeur, avec euh, quelqu'un à l'école, vous m'en parlez, d'accord Surtout toi, tu laisses pas le truc grossir, grossir, grossir, grossir. Et après, il faut le nettoyer une fois que c'est trop tard. T'as compris ou pas Tu comprends pas un cours, tu me le dis de suite. On le revoit, OK Il y a quelqu'un qui te perturbe, qui te prend la tête à l'école. Tu m'en parles, je vais le voir. Je discute, d'accord T'as un professeur, il y a un problème avec un prof. Tu m'en parles, on s'assoit, on discute avec le prof. On résout les problèmes. N'attends pas que c'est trop tard. T'as capté ou pas D'accord OK Merci. Mais mon gars, mais agressif, frotte dedans colle ton pare-choc sur l'autre, oh, là Fais-le reculer sa voiture bien. de merde Hein sait... Regarde-moi ça. Tant, il peut pas reculer, il y a quelqu'un derrière, c'est pas la peine. Mmh. <rire> Alhamdoulilah. <rire> ah. bon. J'ai cru qu'on allait passer deux heures. <rire> d'une fille qui a fait un procès à ses parents car il ne voulait pas payer les frais de scolarité de son université tu vois je me dis afin de ne pas en arriver là je vais garder toutes les factures des fournitures scolaires des frais de scolarité et ainsi de suite pour les enfants comme ça dans 10 15 ans le premier qui ouvre sa bouche je lui faire et eh, s'il te plaît va me chercher classeur là tout en haut de l'étagère là ouais voilà maintenant regarde tout ce qu'il y a dedans les factures tu me rembourses tout ça un cahier de texte, agenda deux cahiers de brouillon, une boîte de, de boustreigne coul de couleur, des cigarettes, de de rattrapantine, de couleur bleue, vert, rouge, noir, un correcteur, une chose explosée, un de compte, des projets transparents, de périphérique, des projets de 4, de périphérique, des des de périphérique, de périphérique, des de périphérique, des de de de Bon, on va revenir sur le lycée français euh, par rapport à quelques critiques que j'entends et que je lis. Bon, déjà, soyons sérieux, le lycée français a un des lycée, enfin une des écoles à Hanoï, les moins chères. Au niveau rapport qualité-prix, je dirais peut-être que c'est la meilleure de toutes. Ensuite, après, je vois bien qu'il y a des parents euh, vietnamiens qui, qui pètent les plombs, genre, ouais, comment ça se fait qu'on ait à payer plus cher que les français, plus ou moins 27%. Euh, franchement, je trouve ça, à mon avis, doit avoir une explication logique, mais c'est vrai que, J'aime pas ça, je veux dire, la différence racialiste, j'aime pas trop ça. Mais à mon avis, le lycée doit avoir une explication logique et... Bon, faudrait peut-être leur poser la question. Mais sinon, euh, juste entre parenthèses, euh, quand tu vas dehors et que tu entends que l'étranger doit payer plus cher que toi, ça ne te dérange pas du tout, tu dis rien. <rire> On ferme la parenthèse. <rire> ah, je vais me faire des amis. Euh, ensuite... Euh, il y a des gentilles dames sur leur Facebook, sur leur groupe, qui disent « Ouais, c'est pas normal qu'on paye pour les Français boursiers. » Bon, alors on va remettre les points sur le zi. 1. Toi, tu payes pour ton enfant. Tu ne payes pas pour les autres enfants boursiers. Les autres enfants boursiers, ils reçoivent de la thune de France. Donc ne t'inquiète pas. 2. Relaxe-toi. Tu vois, je veux dire, relaxe-toi et sois heureuse qui a des enfants boursiers français, euh, ça permet justement à ton enfant d'augmenter son niveau linguistique français. Euh, tu enlèves les boursiers de, du lycée français, il reste pas grand monde, je te le dis franchement comme ça. D'accord. Maintenant, passons aux parents français. <rire> On va parler du grand remplacement. The Great Replacement is a white nationalist right-wing conspiracy theory, which states that, with the complicity of the elites, the white French population as well as white European population at large is being progressively replaced with non-European peoples, specifically Arab, Berber and Sub-Saharan Muslim populations from Africa and the Middle East through mass migration, demographic growth and a European drop in the birth rate. Alors, euh, surtout dans le Sud là, avec vos, vos, vos, vos, vos bulletins FN et vos théories de gros remplacement euh, sur vos Facebook aussi là, on vous voit. Là. Je vous lis, ne vous inquiétez pas. Vous êtes vraiment stupide. Vous êtes vraiment stupide, vous réfléchissez pas. Franchement, vous réfléchissez pas du tout. Je t'explique. Vous croyez euh, vos théoriciens qui disent que le grand placement va passer par, euh, par les usines, par l'immigration et par euh, les mosquées. Entre guillemets. Mais non, Coco. Mais non, Coco. Je veux dire, euh, tu débarques pauvre dans un pays ou tu débarques sans le sou dans un pays, tu n'as aucun pouvoir. Je veux dire, tu sers strictement à rien. Mais par contre, si tu débarques par le haut, là, ça devient intéressant. Venons-en au but. En France, l'an dernier, enfin, il y a quelques mois, le taux de réussite au bac était de 87%, je crois. Un truc comme ça, c'est sympa. Très bien. Maintenant, regarde le taux de réussite des lycées français dans le monde. C'est énorme. C'est énorme. Est du, est, on est à plus de 95% de réussite, plus ou moins, tu vois. Et plus ou moins la moitié du groupe de bacheliers est étranger. Par exemple, l'école lycée français de Hanoï, c'est il cartonne entre 99% et 100%. Donc, faut réfléchir. Donc remplacement, dont tu nous parles tout le temps, bizarrement, étant coco Zézé Zemmour, il va se faire par le haut, mon gars. Il va se faire par le haut. Les gars ils sont stupides. Remplacement. <rire> Par les pauvres, c'est n'importe quoi. Ouais. Réfléchis un peu. Zero.